Oui, c'est le C'est Ximia Papa, viens voir un truc, s'il te plaît. Ouais, qu'est-ce qu Mets-toi là. Là, comme ça Non, retends-toi. Ouais, et quoi Les mille ans de souffrance ah <rire> C'est bon, t'as fini Ouais, ça va, on peut commencer. Tu vois, ce nouveau montage, là bah, Ça s'appelle un clin d'œil. Pour qui Papa, il m'a dit de dire Karim Debache. Ça doit être un truc de grand, ça. Ouais, je pense aussi. Allez, on voit le générique, Kamel de Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va parler de Naruto. C'est pas un sujet facile. Il y a plein de trucs à dire. Je sais qu'on fait un très grand résumé. Si vous voulez en savoir plus, dites-le dans les commentaires. Allez, balance la brioche. Alors, Naruto, c'est un apprenti ninja. Ses porcs, ils ont été tués par le renard à neuf queues. Et alors maintenant, le renard il est enfermé dans Naruto. Naruto, il vient du village de Konoha, travaille très dur pour devenir Okage. Un grand Ninja qui devient chef du village. Alors Naruto, il n'est pas tout seul. Il a Takashi, ton sensei, c'est leur entraîneur de ninjutsu. Avec Sakura, la fille de l'équipe, et Sasuke, son grand rival. Gara, Inata, Rokli, Tsunade. Ça va, tu connais bien Naruto. Ah ouais, t'es ninja, mais vidéo des vidéos sur Youtube, moi. Attends, fais voir ta technique de disparition. Disparition. On va être tranquille pendant un bon moment. Pour résumer, Naruto, il veut devenir le plus grand ninja. Le manga est sorti au Japon de le magazine Weekly Shonen Jump entre 1999 et 2014. Petit rappel, un manga, c'est juste une bande dessinée en japonais. Il y en a pour tout le monde, enfants comme grands. En France, on a et Bill pour les petits, Black et Mortimer pour les grands. Dans la série animée Naruto, il y a 220 épisodes, 11 films, 10 E.A.V. Un E.A.V c'est un film pour sortir un DVD. Il y a des spin offs comme les aventures de Rock Lee, plus de 40 jeux vidéo, des jeux de plateau, des vêtements et des tonnes de goodies. Il faut savoir que Naruto c'est un aussi grand manga que Dragon Ball et One Piece. Alors, balèze Ouais, pas mal, mais un petit peu rapide. T'en es où Au casting vocal, il y a. Carole Bélien qui fait Naruto. On retrouve aussi sa voix dans Yu-Gi-Oh et Babled. Sasuke joué par Christophe Espel. On peut entendre sa voix dans Inazuma Eleven et Senseiya Hades. Sakura joué par Maya Bayen. On peut entendre sa voix dans X-Men, Pokémon ou Dirt Ninja. Est-ce que tu trouves cool J'aime bien les combats parce qu'ils sont très beaux, très longs. Et Naruto qui fait toujours un petit moment, euh, me s'en fout. Et il est moins cool. J'aime pas quand Naruto se sépare avec Sasuke. Je J'aime pas quand ça vous retourne Naruto. J'aime pas quand Naruto perd contre Sasuke. Alors voilà, c'est une petite critique de la série Naruto. T'as vraiment pas dit grand chose. Et hey, sinon, je faire une vidéo. Je suis un enfant moi. Et je suis pas payé hein. Fignant pour être youtubeur, faut travailler dur. Je vais aller travailler ma manette moi. Cool, on va jouer à quoi non je vais jouer aujourd'hui avec Mathéo, un abonné mais un ami et on va jouer à Naruto sur Switch. Cool, amuse-toi bien, moi je vais concentrer mes chakras. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va jouer à Naruto. Alors je, je vous présente mon copain Mathéo qui est aussi oh un abonné. Euh, mais, oui on a déjà fait quasiment la moitié, on vous a pas montré le générique. Mais c'est pas grave, il hein. n'y a rien de dangereux en générique mais alors euh, euh, Naruto c'est une série euh, désolé j'ai fait une petite bêtise alors maintenant on choisit les équipes appuie sur plus s'il te plaît voilà oui c'est bien là. alors on va choisir notre petite équipe moi je vais prendre l'équipe classique Bon, pas vous embêter, je prends l'équipe classique. Alors, me laisser sur place et équipe classique. Bon, moi je suis prêt avant toi. Désolé. hein. Alors, moi j'ai pris l'équipe classique. Lui, il a fait du bordel. On va se mettre dans la première arène d'entraînement. Mmh. je suis qui tu es celui-là en jaune ok bah alors on peut pas changer de place ok non okay. attention alors euh, Y je j'ai des shurikens R1, R2 c'est pour euh, invoquer mes potes ah, A et X en même temps ça nous fait euh, un combo Et il m'a fait, il m'a fait super mal. oui oh, Salut, pouf. Attends, ça va faire tout drôle quand je t'attaque. Bam. Désolé, mais PAM Razing Gun. Le c'est une technique de la mort Oh non, oh non, oh, non. Allez, hop là, bye bye. Merci. Oh, oui. hero, tu crois vraiment que tu vas dire merci Si je t'attaque la par contre, bam, bam, bim Bam T'es mort Ciao, ciao Bye, bye Bonne fille. Attention, je vais te massacrer Attention, bam Tchao, tchao, bye bye. Trois versions. La nana. Et goûtez. J'adore parler japonais. C'est ma truc préférée. Et j'ai gagné les doigts dans les mains. C'est super. <coughs> Alors. Euh, Morphée. Même équipe ou changement d'équipe euh, Même équipe. Ok. C'est un noob. Oh c'est bon toi, moi je suis un débutant. Et toi t'es un noob sur Fortnite. Toi tu oh fais belle. 0 kills. Moi je fais 8 kills ou 6 kills. Aïe ou Allez, bye bye Oh non, je voulais faire un méga attack neck Shake of Soki Aïe, a qui l'autre oh, S'il y T'as Car sérieux, là Attends. t'es... cha baby Ah mais tu peux pas me laisser me faire ma super attaque Oh non les est raillons. Oh le Allez bye bye, moi je suis mal. Et. Pas eh, vu, je me sens mal. Oui. Ah raté. Viens là mon petit. Attention, baby baby baby baby baby, baby power pins. Oh non je suis pas trop. Like un. Raté. Oh non. Tu crois vraiment? Other... Et j'aimerais vraiment voir c'était quoi ton attaque oh, la. Laisse-moi me faire ma super attaque mec mmh. oh, Trop fort. Le combat de la mort Il a oublié de vous dire que c'est aussi un film. Le... bah En fait, c'est aussi un film. J'ai oublié de dire. Il a perdu un de ses potes. J'étais euh, mini Naruto. Il a encore perdu. Changement d'équipe. D'accord. Alors, moi, je ferai une équipe de bordel. Bah, pas comme moi. Hein. Parce que moi aussi, je vais faire des équipes de bordel. Ouais, bah en fait, on va faire pareil quasiment. j'ai je... euh... au milieu. Voilà, maintenant, c'est changer d'équipe. Euh... Euh... Je... Je... Moi, je... je vais prendre que des marionnettistes, une vieille mamie Jojo. Euh... Qui je vais prendre Et et sont et son petit-fils, je suis chaud. Euh, je vais mettre tout non. en place, On a fait les équipes. Euh, on a fait des équipes de. Et la deuxième la arène. Non, on fait pas la deuxième arène, stop le. Stop les Tidi. Non Déjà pas, pas la deuxième arène. De toute façon, lui il fait que des arènes et il arrête pas de péter. Ah. Bon, oh, tout tout ça.. Aller, là. Rien. Oh non non non non non moi je suis qui la marionnette sans coche Oh non un ils Ouh nous ça doit faire mal Ah non t'as perdu rien C'est marrant ça c'est wow elle a arrêté, les marionnettes là Jours, le, le ah ouais, il joue. Ouais, Mais laissez-moi, moi, moi je, je suis un jeune. Aïe, aïe, aïe, aïe. Stop, stop, euh, stop. Un... Non, non, non. Expire, Et les marionnettistes, en oh. fait, c'est des gens qui ont des fils de chakra. Ah bon Oui. Oh, non, non, non. Les fils de chakra, c'est ce qu'on peut avoir dans enfin, les marionnettistes. En oh, même temps, vu tellement marionnettes, euh, c'est des euh, niveaux Hayouken. Hayla oh Haya. Allez, ça t'apprendra Ah liens. ouais Attention, j'arrive Oh non, l'expire Attention, la technique des marionnettes <rire> Tam, tam, slam, boum Oh non non non non non Oh j'ai plus qu'une vie il est les marionnettiste ça sert oui. Ah ouais Bah là tu veux esquiver hein Ah c'est c'est cholé Je sais pas du chinois Eh dit dans les commentaires s'il parle chinois Voilà de toute façon, il m'a vaincu. Mais dites dans les commentaires s'il parle de chez moi. Les barjolétistes, c'est les meilleurs, ok Si vous avez ce jeu, regardez cette vidéo. Vous savez qui prendre contre un ordinateur, évidemment. Ouais. Euh... Ou contre un ami. Oui, mais moi, je suis un ordinateur. Ah bientôt, tu te vas devenir un. On fait. Tu veux ta revanche euh, pardon pour. Euh... Pardon, c'est moi. Je... Maintenant, on va. Tu vas casser la la la, la, la table. Non, la palette. Le truc. Moi, bon, je vais prendre. Bon, je vais prendre la Katsuki. Les Kitsuki, c'est trop nul. Attendez. Je vais prendre. Hop. Et c'est quoi la meilleure équipe au monde Deux queues, quatre queues et cinq queues. Non, parce que normalement, c'est neuf queues, mec. Attends, il y a jusqu'à neuf. Il y a même le renard a dit que. Dites-moi si dans les commentaires ça va être... Euh, le renard a dit que... Je ne sais jamais, moi je ne connais pas. Ça existe, monsieur. Ouais, mais pas dans la ré réalité virtuelle, mec. Si. Ouais, c'est ça. Quoi euh, Première vidéo finie après. Ok. Ok. Bon, euh, on va commencer ce, ce nouveau combat. Kato, Attention, Tu m'as pas eu, patate. Hey you sous sous Oh non, Et les mecs, venez m'aider. Moi oh, les mecs qui sont nuls. Dites-moi dans les commentaires si je suis nul. Parce que lui, c'est un pro. Attendez, je vais vous dire, c'est un noob Attends, non, non, non, non, non, mais c'est n'importe quoi. c'est un slow motion Ceux qui sont anglais ou qui savent parler anglais, vous devez savoir ce que c'est un slow motion. Dites-moi dans les commentaires si c'est quoi un slam ocean Un slam motion ça veut un... dire quelque chose de ralenti Comme me avait un slam Ah oui dans le, le jeu de... de guerre Ouais Oh non Attends transforme toi je te laisse te transformer mec pas. Wow, tu oui, laisse wow. te transformer mec Non Appuie sur X patate Ah X Appuie sur X longtemps tu verras, c'est des gueulasses qui lui arrivent. Il reçoit une tête. Ah ouais Islamakan Non, non, non. Non, non, non. Hop là, hop là. Hop là Aïe, tu me fais mal. C'est ça, les trucs des années 80. Ouais, bah les trucs des années 80. Et surtout... La pochette. Oh non Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes très fort Oh non non non non Le non. Ronard, Le chat a deux queues yeah. Je suis un monstre Qu'est-ce que tu veux, patate Je suis un monstre, moi wow Attends, attendez, attendez, laisse-moi me Mais réanimer entre qui De quoi je suis capable Laisse-moi... La je vais te faire ma super attaque tu vas Je vais mort. te faire ma méga attaque Attends, arrête, arrête, arrête Attends, Tiji, Tiji. Adieu. Eh, Oh mais non Mais je voulais me faire ma super attaque Il est sérieux là Bon, il est mort Je suis nul Quoi <rire> ouais, mais toi tu as eu la notie. Oui Bon c'est la fin de cette vidéo Bon alors j'espère que cette vidéo vous aura plu Abonne-toi like et on se retrouve pour une prochaine vidéo Bye bye Bonjour et bye bye Bye